Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment rechercher du texte avec euh, l'opérateur like. Donc euh, on va se placer dans une base de données dans laquelle il y a une table qui s'appelle collaborateur qui contient euh, 650 euh, enregistrements. Donc là, on regarde euh, select from collaborateur on regarde les 15 premiers. Donc voilà. Et donc il y a un champ qui s'appelle prénom. Donc nous on va regarder comment faire euh, pour rechercher des personnes qui ont euh, certains prénoms. Alors la première requête qu'on peut faire, c'est une requête où on va euh, taper une requête où on va rechercher, euh, les personnes qui ont un prénom donné. Donc ça on sait faire. Hein, where prénom égal. Donc prénom égal. Donc on met les accolades parce que c'est du texte. Et puis donc on va par exemple prendre le prénom qui s'appelle Diane One. Donc est-ce que quelqu'un a ce prénom-là donc oui, il y a une personne qui a euh, ce prénom-là. Alors, on peut faire la même recherche avec, au lieu d'utiliser « égal », on peut utiliser un autre opérateur qui s'appelle « like », qui nous donnera exactement le même euh, résultat. Alors après, cet opérateur il devient intéressant, c'est parce qu'on peut ne pas préciser certaines parties du texte. Par exemple, je vais dire « je recherche les personnes dont le prénom commence par « jia ». Et suivi de euh, n'importe quoi, de, de, de texte, voire de rien du tout. Donc on va mettre, ça s'écrit comme ça, avec un pourcent, donc là ça veut dire qui commence par JA suivi de n'importe quoi. Donc si tout se passe bien, on devra retrouver ce prénom-là, et peut-être d'autres euh, prénoms. Donc là, on fait notre requête, on, a, on trouve cinq enregistrements, donc il y a JAFOU, voilà. Donc deux fois, un autre prénom, deux fois et notre, euh, notre prénom. Donc là, l'intérêt de cet opérateur, c'est qu'on va pouvoir connaître qu'une partie du prénom sans euh, connaître forcément la suite et euh, ça va nous permettre de faire une, une requête comme ça. Alors la même manière qu'on peut chercher, qui, donc, qui commence par ja, si on dit je vais rechercher des prénoms qui commencent par, on ne sait pas trop quel texte, mais par contre, qui finissent toujours par « ja ». On va écrire ça comme ça, donc « pour ja ». Là, on trouve trois euh, personnes qui correspondent à ça, donc dont le prénom finit par « ja ». Donc là, commence par « ja », finit par « ja ». Et la dernière manière d'utiliser « like », ça va être de dire, au début, Donc on ne sait pas ce qu'on met. On peut y avoir euh, du texte ou non. Et on va aussi préciser que JA peut également être suivi de quelque chose ou non. Donc là, en gros, ça veut dire qu'il contient le texte JA, que ce soit en première position, en dernière position ou au milieu euh, du prénom. Donc On fait une requête et on regarde ce que ça nous donne. Donc là, JA fin de prénom. Là, JIA en plein milieu du prénom. Donc euh, le premier pourcent, il a, il a, il a matché pour euh, Z, et puis euh, le N pour euh, le deuxième pourcent. Après, ceux qui commencent et les deux autres qui finissent. Donc voilà, arrivé à ce stade, on a, on a fait le tour avec notre opérateur euh, like. On a réussi à chercher du texte. Et contrairement à l'opérateur euh, égal où on est obligé de préciser le texte en intégralité, là, on peut euh, se permettre un, un certain aléa en disant, bah voilà, je sais que ça contient ça, je sais que ça commence par ça ou je sais que ça, ça finit par, euh, par un certain texte. Donc sur ce, bah, je vous remercie euh, beaucoup pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir!